Travailler, c'est une manière de s'insérer dans le tissu social mais... Ou c'est une manière de gagner sa vie Pour qui c'est une manière de gagner sa vie Pour qui c'est une manière de s'intégrer Ça peut être les deux. Quelqu'un hein peut être les deux, hein les deux Quelqu expliquer Gagner sa vie. Oui. Par exemple, moi je ne suis pas encore euh, un gamin où je dois rester toujours euh, à suivre les formations. J'ai ma famille, je dois nourrir cette famille, mais je ne sais pas. Mes enfants étudient, moi j'étudie. Les enfants... À la formation papa à la formation donc c'est <rire> au final animal. toute la famille est en formation <rire> Joséphine tu voulais réagir Joséphine sur le c'est pas facile pour trouver un, un emploi ici un travail euh, parce que ici on demande souvent les les papiers, quoi, la formation, faut il faut passer par la formation. Mmh. C'est pas facile de, de, de trouver un travail sans passer par la formation. Ouais. Donc c'est ça le problème. Et concernant euh, le travail, trouver le, le travail, j'ai fait euh, l'hôtel restauration que j'avais dit, je l'ai fait ici. Aujourd'hui, ils me signent un contrat de un mois, demain, deux mois, pas plus que deux mois et ils font semblant qu'ils ont besoin de personnel mais ils font semblant que comme s'ils vont me signer dans deux semaines comme s'ils vont me signer un contrat ils me faisaient travailler et moi j'étais fière que dans deux semaines je vais avoir un contrat et j'ai besoin de ce contrat dans ma vie pour pouvoir avancer j'ai un enfant j'ai besoin de travailler, tout ça. Et ils me faisaient comme ça. J'ai travaillé chez eux durant au moins 6 euh, ou sept mois, comme ça. En venant ici, on faisait quand même... On fait des longues journées de 8h30 à 17h. Moi, j'aurais aimé, si j'ai trouvé un boulot, faire de 8h30 à 17h pour toucher à la fin du mois un salaire, que de toucher uniquement mon chômage. Et aux yeux des autres, que je suis une profiteuse et que je profite du système. Donc voilà, c'est un point que je voulais vraiment... Euh, c'est l'impression que vous avez Que oui. quand on est chômeur, on, on, on, on a l'impression que les gens pensent qu'on profite du système Oui, oui. oui. oui. voilà. Nina n'est pas d'accord. Nina, tu veux réagir non, Moi, je ne suis pas d'accord parce que bon, euh, c'est comme si on était à l'école. Nos parents mmh. nous tenaient en main, donc nous, c'est comme si on allait à l'école, mais c'est le chômage qui nous tient. Mmh. Ou la CPS, ça dépend. Il n'y a personne qui est ici pour croiser le bras et rester sans travail. Mmh. Cette formation, nous la faisons pourquoi? C'est pour trouver du travail. Et à la fin de la, de la formation, serons sûrs qu'on trouvera ce travail. Est-ce que vous êtes sûr de trouver du boulot après cette formation? Je dois trouver du travail. Mais il faudrait que l'employeur vous accepte. S'il ne vous accepte pas, qu'est-ce que vous allez faire? Tuer, vous allez vous tuer. Parce qu'ici, en Belgique, les gens bien stressés parviennent à oui. mettre fin à leur vie. Oui. Mais Comment moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je peux pas le faire. Oui. Il faudrait qu'on laisse les gens tranquilles. S'il y a du travail, nous travaillons. S'il si n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est tout. Corinne voudrait réagir. Dire qu'il n'y a pas de gens qui ne profitent pas, c'est pas vrai. Il y a des gens qui profitent, ça c'est normal. Oui. C'est comme partout, il y a toujours euh, des profiteurs. Mais euh, on, est on, on dit qu'on est obligé de travailler. C'est normal. Quand on a une famille, quand on est encore tous ceux, on peut s'arranger pour manger. Mais quand on a trois enfants, on est obligé de travailler. Surtout, la vie est chère. Les écoles, c'est devenu presque un luxe pour les, les, les enfants. Est-ce qu'il y a... Euh, ça, c'est peut-être un avis personnel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on valorise énormément le travail. Aujourd'hui, travailler, c'est bien. Il faut travailler. Être, travailler, c'est être dans la norme. Est-ce qu'on ne devrait pas, parfois, penser à valoriser d'autres choses que le travail euh, Je ne sais pas, le, le, le, le, le volontariat, euh, peut-être... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne devraient, devraient pas être valorisées, vous pensez Que le travail oui. je, prends par exemple, je vais prendre, par exemple, de grands de grands philosophes par exemple comme Descartes ou enfin Rousseau tout ça quand tu lis la vie de ces, de ces grands philosophes là qui ont apporté beaucoup euh, à l'humanité c'était pas des gens qui étaient issus d'une famille pauvre hein. mm -hmm. c'était des gens qui étaient issus d'une famille riche donc si tu as faim tu ne peux pas venir t'arrêter pour savoir si la tête tourne autour euh, du soleil donc moi, je pense que travailler et mériter le travail. Parce que tu peux faire du volontariat, comme son nom l'indique, ou tu peux faire même aussi du bénévolat, mais sans rien toucher. Dernière petite question, là c'est plus euh, par rapport à l'actualité. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin ou si vous avez ouvert un journal. Il euh, y a un fait euh, qui s'est passé en début de semaine. 82 employés d'une entreprise belge ont reçu leur licenciement par SMS ils ont appris qu'ils étaient licenciés par SMS et qu'un coup de fil suivrait un peu plus tard pour confirmer ce licenciement. Un licenciement par SMS, qu'est-ce que vous en pensez Votre avis Oui, Olga Pour moi, c'est de la foutaise. C'est tout ce que j'ai dit. Okay, <rire> oh, oh... C'est légal, ils peuvent. Il hein. n'y a rien qui interdit le fait d'envoyer un licenciement par SMS. Un, un, licenciement. Licenciement, un licenciement ne se fait pas comme ça. Ça se prévoit à l'avance, on dit à la personne à l'avance, on écrit une lettre, on rédige une lettre qu'on donne à la personne qui va être licenciée, mais ça ne se fait pas par SMS. Vous voulez que je me suicide ou quoi Oui, c'est pas grave. Je trouve cet acte-là vraiment lâche de la part de l'employeur. Euh, je trouve pour quelqu'un qui a quand même consacré quand même euh, une petite partie ou une grande partie de sa vie euh, au service de la société ou de l'employeur qui serait licencié avec deux mots euh, par SMS, ça, je trouve, c'est inacceptable. Et en plus, pour licencier quelqu'un, ça doit être justifié. Et en, en envoyant euh, deux mots par SMS, c'est pas justifié. La personne, euh, ça lui tombe dessus comme ça. C'est vrai, il faudrait peut-être je rejoins quand même... Euh, euh, galer. Galer, que, que ça ne se fait pas comme ça donc il faut vraiment euh, que la personne euh, on lui donne le temps aussi d'être déjà au courant pour accepter ça déjà psychologiquement et peut-être préparer quelque chose à côté mais pas avec SMS comme ça mais bon mais euh, il faut aussi euh, peut-être voir le pourquoi la personne a été licenciée Mais euh, ça ne se fait pas par SMS. De toute façon, c'est ce tous les employés. L'entreprise vraiment... a fait faillite, donc on les a, on les a pas prévenus. C'est vraiment lâche de la part de l'employeur. Voilà.